Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, je suis parti en déplacement professionnel. Bon, vous commencez à connaître peut-être un petit peu à force. Je suis parti dans un déplacement en déplacement professionnel. J'en ai profité pour aller dans un lieu clair d'occasion et faire des achats de jeux vidéo, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Non, là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai chopé dans le Marketplace. Alors, à chaque fois que je, passe en, je pars en déplacement, j'en profite pour voir quest ce qu'il y a sur le Marketplace, le bon coin et autres, si je trouve des trucs. Deux fois je trouve, deux fois je trouve rien, là je trouvais une petite une petite Wii U sympa, complète, il manque juste un truc, il manque juste le sensor bar, enfin ce qui permet d'utiliser les Wiimote, mais bon ça c'est pas très grave ça coûte 2 euros sur, l express, sur l Express, tout juste 2 euros, 2, 3 euros, un truc comme ça, et voilà, elle est là la bête, tout est là, et vous vous direz qu'est-ce qu'il faut avec des gants, eh ben en fait c'est simple les gars, j'ai des gants parce que la console, elle chlingue sa race. Franchement, elle pue. Elle est dégueulasse, elle pue. Je vais vous la montrer. Vous avez la chance, de la chance, vous, vous ne voyez pas l'odeur. Non, enfin, vous ne sentez plutôt pas l'odeur, on va dire. Car voir l'odeur, c'est quand même compliqué. Mais moi, j'ai l'odeur en face des yeux. Et franchement, ça me pique. C'est c'est de lacrymogène. On dirait que je sors d'une manifestation. Elle chlingue de ouf, la console, elle est dégueulasse. Je vais en profiter dans cette vidéo pour la nettoyer à fond. Euh, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir à tout, on va la nettoyer à fond. Euh, je vais vous montrer quoi je la nettoie et tout. Donc voilà, euh, la console, je l'ai testée avec eux, elle fonctionne, sauf le lecteur CD. Alors moi, j'ai pas testé le lecteur CD, mais ils m'ont dit que le lecteur CD ne fonctionnait pas. Bon, après, moi, je m'en foutais un peu parce que je me suis dit, que je mettrais des jeux sur un disque dur. Et voilà, j'y jouerai et puis ben ça, ça ferait l'affaire. Euh, mais il y a quand même du boulot. La console, comme je vous dis, était à 25 euros. J'ai négocié à 20 euros. Donc, ouais, à 20 euros, je trouve c'est quand même, euh, c'est quand même correct. Pour une Wii U. On sait très bien qu'elle est, qu est quand même euh, relativement chère. Là, c'est une Wii U euh, couleur noire. Celle qui était fournie avec le pack euh, Mario Kart. Bon, là, il n'y a pas le pack, il n'y a pas les boîtes, il n'y a rien. Euh, je vous mettrai aussi en, dans la vidéo les screenshots de la conversation que j'ai eue avec la vendeuse. Malheureusement, quand j'ai voulu mettre euh, l'annonce, bah, comme j'avais déjà acheté, elle l'a retirée. Donc, euh, sur Marketplace, t'as plus accès aux, t'as pas accès... As pas accès aux anciennes annonces. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai les captures d'écran quand j'ai parlé qu'elle. Alors, la console est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, elle est dégueulasse. C'est pour ça que j'ai mis des gants. Franchement, c'est pas possible de te toucher comme ça. Mais je vais passer à étoile, Je vais vous montrer. Je vais nettoyer avec vous. Donc voilà. Il y a la console qui est là. La console plutôt Gamepad. Gamepad. Game il est là, il y a un autocorrent, je trouve, qui est collé dessus, mais ça, on va le retirer avec l'essence F, c'est pas grave. Là, je vous dis les gars, j'ai du taf pour, pour, pour, pour le nettoyage. Ensuite, il y a le chargeur de la console, enfin le, le, le transfert de la console. Malheureusement, ils avaient un chien, le chien, il a, il a faim, il a bouffé euh, le câble ici. Donc, je remettrai du shutterton euh, proprement. Je serai de du proprement. Heureusement, c'est pas le euh, côté 230 volts. C'est plutôt le côté. Euh, je sais pas, ça doit être le côté 12 volts, ça. Ah, ouais, c'est une 15 volts. C'est le côté 15 volts, donc c'est un peu moins grave. Côté où il a bouffé. Donc, ouais, même ça, c'est dégueulasse. Franchement, ça me fait cœur quand il a touché ça. Ensuite, la Wiimote avec une tchac. Une choucou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dégueulasse aussi. Je vais nettoyer. Désinfecter, des nettoyage. Détartrage, des les gars. Détartrage, détartrage. Ensuite, le chargeur euh, du gamepad. Celui-ci aussi, il a abîmé. Le chien, il n'est pas ses croquettes, donc il a mangé le câble. Donc voilà. Bon. Tu prise HDMI, bon ça c'est classique, je, je, ça aussi je vais nettoyer, je vais tout nettoyer, je vais tout nettoyer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je nettoie la, je vais ouvrir euh, la Wii U, nettoyer, bon après le reste, je suis pas sûr de vous montrer comment ça se nettoie, parce que bon, euh, il y a rien d'exception, c'est surtout la Wii U que je vais ouvrir et que je vais nettoyer, et ensuite la Wii U dans un état complètement lamentable, franchement, elle est blindée de poussière, alors je sais pas si vous verrez. Euh, là, toute la poussière, elle est sale de chez sale. Tout est sale. Franchement, j'en ai un toucher. Quand je retire mes doigts avec les gants, je sens que ça colle. Donc voilà, c'est un peu.. Euh... Ouais, c'est un peu le ghetto. Hein. Franchement. Euh... Ça fait peine à voir la console. Hein. Franchement, elle fait peine à voir. On va l'ouvrir ensemble, de toute façon. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, même l'intérieur, c'est grave, crac, cra. Ah, il a laissé une, une carte SD. Bon, c'est sûrement pour euh, le jailbreak de la console. Ce qu'il m'a dit qu'il a été jailbreaké vu que, euh, qu euh, que le lecteur CD ne marchait plus. Bon, après, moi, le jailbreak, enfin, euh, le jailbreak, je veux dire, le lecteur CD, euh, il m'avait prévu que ça ne marchait pas, donc ça, je suis au courant. Donc, voilà, bon, on passe en vue subjective. On, est, on ouvre la console, on nettoie la console ensemble. Comme ça, vous verrez comment ça se nettoie à l'intérieur, en profondeur. On va nettoyer ça en profondeur. Bon, à tout de suite. Bon, on se retrouve en vue subjectif pour voir quest ce qu'on aura besoin pour ouvrir la console et la nettoyer. Donc déjà, pour nettoyer, on aura besoin de lingettes nettoyantes anti-Covid. Donc, celles-ci, elles sont, je crois, puissantes. Elles nettoient bien. Voilà. Elles sont faites à base de chlorure. Enfin, Bref, tu as compris. Voilà. Ensuite, on aura besoin, bien évidemment, d'un aspirateur. Donc voilà, je vais nettoyer avec. On aura besoin aussi de quoi ouvrir la console. Tournevis cruciforme. Ou américain pour certains, mais bon, je préfère le mot cruciforme, c'est plus pro. Euh, D'autres tournevis, un jeu de tournevis de précision. Donc voilà. J'aurai besoin aussi je vais prendre aussi euh, du gel hydroalcoolique. Alors, vous allez me dire pourquoi faire. Soit c'est un gel totalement liquide. Moi, je vais nettoyer de la console avec. Je vais voir. Je vais essayer de l'ouvrir euh, si j'y arrive, les gars. Euh, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. jamais fait sur le Wii U. Mais bon, je pense qu'on va ouvrir et c'est de nettoyer Ensuite, on aura besoin de dépousser rang. C'est de l'air comprimé, c'est seul, seulement, simplement. On aura besoin aussi de diélectrique. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est en fait c des, c un solvant qui permet de nettoyer les composants électroniques. Électronique et électrique. Donc voilà. J'ai oublié aussi, on aura besoin aussi de l'essence F. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça permet de de retirer les étocollants qui seraient restés incrustés de surtout sur les jeux et autres donc voilà et pour finir du chatterton pour réparer euh, ce que le chien avait bouffé en plus c'est un hein, chatterton les gars il vient du japon c'est pas un chatterton de l'ordre berlin celui-ci il a été acheté au japon donc voilà bon on passe tout de suite au nettoyage, à ah, tout de suite. Donc voilà, pour procéder au démontage, on va retirer tous les petits bouts de caoutchouc que vous voyez ici. Donc voilà, on va retirer déjà ce bout de caoutchouc là, avec un vis plat. Chaque bout de caoutchouc cache des vis. Donc, ah ouais, les ouais, gars, ça commence mal. On passe en mode euh, ça colle sur les gants. Mais bon, on dirait que c'est en plus pas grave. Ah si c'est très très grave, j'arrive même pas à... Bon. Bon, je crois que je vais... c'est tombé. Je vais passer directement sans les gants. Bon les gars on va passer, on va passer au démontage. J'ai retiré les gants, même si ça console les crates, car j'avais pas trop avec les gants, ça me gênait. On va retirer tous les bouts de caoutchouc qu'il y a ici. J'en ai déjà retiré un ici. Donc tous les bouts de caoutchouc, on les retire. Voilà, une fois qu'on a retiré tous les bout de caoutchouc, on va démonter toutes les vis qui est ici. Il faut vraiment les mettre bien de côté et pas les perdre. tu fais un peu chez les gars à démonter à des vis car c'est des vis un peu spéciales, c'est des vis triangulaires Ensuite, quand on va retirer toutes les vis qui sont là, je me suis un peu fiché parce qu'il y a des vis, elles sont en forme de triangle. Et je m'y attendais pas, je n'avais pas le bon temps de vis, donc j'ai fait ça avec un temps de vis plus en essayant d'éviter d'abîmer les vis. Donc, ouais, excusez-moi, quand vous avez fini de retirer les vis qui sont là, il faut que vous retirez la vis qui est là. Donc, on va retirer. voilà, on a retiré la pile, voilà, j'avais du mal à démonter, je sais pourquoi, il manque un cache, elle est tellement sale, une cache ici je l'ai pas vu, vous voyez, il est noir, avec le console noir plus la saleté noire, bah ça fait euh, ça fait quelque chose d'invisible donc je ne pas trop, donc on va retiré, si elle veut bien, c'est bon, il faut tout démonter, ça coulisse tout seul, on a mis dans ce sens là, voilà, on retire ça. Bon, ça c'est sale, je vais le passer sous l'eau. Ensuite, une fois qu'on a retiré ça, normalement, tout vient facilement. Voilà, c'est mieux. Elle commence à venir toute seule maintenant. voilà, là, on voit les cracra, les cracro, cracra, cracro. Ici, c'est grave sale. Bon, je vais la passer sous l'eau, je pense. Je vais tout passer sous l'eau. Donc là, voilà, ici, on a le lecteur. Donc, je vais quand même... Essayer d'ouvrir le lecteur. Bon, elle est, pas si cra... elle est crade un peu dedans, mais un bon coup de poussière, ça devrait le faire. Après, ce qui est un peu plus crade, c'est le ventilo. Le ventilo, il, a... il est un peu un peu cracra. Mais bon, ça devrait. On devrait pouvoir le nettoyer. Donc voilà, je vais retirer ici. Je vais retirer ici le, le lecteur DVD. Ouais, vous voyez, avant de retirer le lecteur DVD, il faut bien retirer la nappe qui est ici. Pour ce faire, je vais faire avec ça, avec une spatule en plastique. Et on soulève le cache noir, enfin la, la, la languette noire. Et on tire d'ici doucement et ça vient tout seul. Donc voilà, nickel. C'est nettoyé, c'est plutôt ouvert. Donc là, je vais mettre les vis ici pour ne pas les perdre. Et ensuite, pour retirer le lecteur DVD, on va retirer les vis qui sont là. <t 'en débloqueur> Voilà, le lecteur DVD, il est là, on va retirer tranquillement, mais pour la retirer, vous allez voir, il faut retirer aussi encore une languette, je ne sais pas si vous voyez, ce sera celle-là, languette marquée ici, Donc, je vais la retirer. Et pour ce faire, toujours ma spatio en plastique et on appuie sur le connecteur. Voilà, là elle s'est retirée. Tout seul, je vais retirer par, euh, par le vide là, mais bon, finalement c'est du côté c'est pas grave. Donc voilà, là, la console, je vais laisser de côté, je vais nettoyer après. Je vais voir pour ouvrir le lecteur. On va voir si la possibilité de nettoyer la lentille avec un coton-tige plus du gel hydroalcoolique. Liquide, hein, bien sûr. Après, je sais pas si c'est mieux euh, l'alcool. Euh... Allez, ah, vis, ici encore. Non, pas de vis. Comment ça se retire Ah oui, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà. Il y a le lecteur qui est là. On va ouvrir tout. Voilà, j'ai retiré un bout. Et là, le lecteur, il est... La lentille, elle est ici. Donc la lentille... les gars, ça pue la clope. Voilà, ça pue la clap là dedans c'est sa chingue la clap là, oh là, là, là. c'est violent quand même comme ça chingue la clap hein donc ouais bon je pense pas qu'il y ait besoin de le retirer plus Bon, on va quand même essayer de retirer plus, on va voir. Dans l'autre côté, et ça devrait venir tout seul, je pense. Mmh, mmh, mmh. Il y a un truc qui doit bloquer, je pense. Parce que j'ai déjà oublié une vis. Quelle vis ai-je oublié Non, mais déjà, j'ai oublié une vis, important. Ah C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Voilà. Non, même pas c'est pas ça qui bloquait. C'est bon, je crois que c'est ça qui bloque. Faut que je retire ça, c'est du ça. C'est de dessus. On va être sans son coup. Bon, faut être adjoint, les gars, Moi, c'est la première fois que je démonte une Wii U. Et là, je pensais à le revenir cette fois-ci. Ah bah non, toujours pas. C'est pas ça qui est bloqué, finalement. Je vais me dire que c'était pas ça qui est bloqué. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque Ah. C'est les vis intérieures, il encore des vis dedans. Voilà. C'est démonté, tout est ici. Donc ouais. Non, ça va être fonctionnel Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de diélectrique sur les platines. Je pense que ça n'a pas changé grand chose, mais bon. Tant que c'est ouvert, autant en profiter. on secoue bien à bombe ah ouais ben c'est parti bon c'est pas très grave ça que si ça semble partout c'est fait pour aller sur les cartes électroniques Donc, on laisse sécher normalement ça sèche très rapidement Ce que je fais, c'est que, en attendant, je fermer parmi au bon droit, comme quoi. Là, voilà, c'est bon, c'est bien bon On met les vis. Ensuite, on va nettoyer la lentille avec du gel hydroalcoolique, bon j'ai pas de gel nickel, nickel, nickel donc j'utilise le gel hydroalcoolique, voilà. bon, bon ça sèche vite, normalement j'ai hydroalcoolique aussi, ça sèche très très vite, voilà alors je continue à tout fermer. Et avant, je vais passer un coup de bonbonne rente. Je remets un peu de gel. Mets un peu lentille. Voilà. Bon. Ensuite, on referme tout ça. C'est compliqué, les gars, parce qu'il y en a qui arrivent à se repérer avec toute la visserie qui est note. C'est quand même compliqué à noter, car il y en a tellement que tu sais même pas... Donc alors, tu as démonté, donc, donc alors, tu devrais noter. Donc voilà, ouais, je pense que j'ai rien oublié en visserie. Ça m'a tout l'air que d'être bon. Je vais ouvrir voir si j'ai rien oublié comme visserie dedans. Ça m'a l'air d'être correct. Je pense que j'ai rien oublié. Non, ça m'a l'air d'être bon. On a oublié quelque chose qu'on visse. Attention, ah, tu sais, vous connaissez, à hein, chaque fois que tu monte, il ils en font toujours trop. Hein. Non, je rigole s'il y en a trop, c'est qu'un qu souci quelque part. Voilà, après, les deux vis qui vont ici. remonter je vais remettre la nappe ici avant que je ne l'oublie voilà on va mettre ça de côté et on va procéder à continuer à nettoyer la wii u donc pour ce faire on va retirer toutes les antennes. Ça, je ne sais pas si c'est l'antenne Wifi ou, ou une Bluetooth ou une autre, je ne sais pas. Elle est bien cracra quand même les gars, elle est vraiment très, très cracra. C'est retiré, ça aussi. On va retirer le carton qui est là. On va retirer le ventillon qui est là. On va retirer le ventillon, il est cracra. Cracra, -cra -cra -cra. tout est cracra dans -cra Tout. Il n'y a rien qui n'est pas cracra. -cra. Il reste une antenne ici que je dois retirer. Voilà. Et une autre ici. Je ne pas, c'est quoi, toutes ces antennes. Il y a plus d'antennes que chez Météo France. Là. Voilà, pour savoir les positions qui qu doit retourner, je remets à chaque fois comme ça, dans la même position que ce que j'ai trouvé à côté. Sinon, c'est un truc, que je vais mettre l'impige à trouver où ça va. Il se déboîte. voilà. C'est déboîté en dessous. On a quoi? On a le processeur. Ça se déboîte aussi. Là, ici, il n'y a pas de thermique, mais je sais pas. Il va être à caler. Il n'y a pas de thermique du processeur. Le cas est-il? Est-elle? Est-il ou est-elle? Je pense qu'elle doit être encore bonne puisque j'ai du mal à retirer. Ouais, je crois que je vais pas trop les toucher tant qu'elle ne chauffe pas. Ouais, je vais laisser. Par contre, je vais en profiter pour passer à coup de de tout ça. Là, bon, on va passer un coup de nettoyage partout, un coup de bonbonne. Voilà, j'ai nettoyé tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ça de la baignoire. Je reviens, à tout de suite. Bon, j'ai nettoyé toutes les coques. Ils apparaissent, mais je vais faire après. Je nettoie le ventileau qui est bien cracra. Ça ne se nettoie pas très bien. Je vais le faire au coton-tige j'adore. À arriver vers la fin et hey les gars, j'ai galéré pour mettre en place euh, pour changer toutes, euh, remettre toutes les anciennes vis. Bon, je continue. Bon, j'ai fini de nettoyer putain ça a été une galère un calvaire j'ai galéré de ouf elle était extrêmement crade mais bon je suis content j'ai tout nettoyé nickel je kiffe euh, là où je me suis fait chier j'ai simple à démonter à voir à l'intérieur et tout mais ce qui a été compliqué, était compliqué c'était remettre toutes les vis j'ai galéré à remettre toutes les vis je sais pas je crois que j'ai laissé trois petites vis impossible de savoir où elles vont euh, franchement c'est très très mal foutu. Pour démonter c'est extrêmement simple mais pour remonter c'est une vraie galère. Donc voilà je vais vous montrer comment elle est actuellement. Nettoyée, propre et tout. Elle était vraiment vraiment très très crade. La personne elle a fumé comme un porc. C'était jaune, j'ai installé plusieurs chiffons. Mais bon je suis content, elle est nickel maintenant. À tout de suite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et je te dis à bientôt. Ciao